All right, I've run out of patience. On the roof! Vladimir Putin. Vladimir Putin. Vladimir Putin. Vladimir Putin. Ça veut dire ouais, que le Capitaine Quark n'est qu'un vendu. Let's go! Allez, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Oui! Oui! Oui! Allez, allez, allez, allez, allez! Et prenez mon gars! Et prenez mon gars! Euh, ouais, je vais reculer, ce sera bien mieux. Voilà. Ah, lui il a réussi, tiens. Et je recule. Non, non. Oh non. <rire> notre sécurité quand même. Oh oui, oui mon gars, oui, oui. oui Alors. Ah c'est Guille au numéro 1, c'est qui BBG de la merde, Fantasy de la merde, le jeu Epistophe Battle Royale c'est de la merde, Fall c'est le meilleur jeu, wouhou dame, dame, dame, dame, dame, dame. Euh, aujourd'hui tuto pour faire la différence entre un croque monsieur et un panini donc euh, vous regardez directement sur google et vous pouvez voir la différence donc un croque monsieur c'est carré et triangle et enfin le panini c'est en forme de je sais pas mais surtout en forme de rectangle Bon après j'ai pas tort j'aurais dû mettre euh, croque monsieur en, avec un slash avec chambon au fromage mais regardez ça c'est des panini quand même hein. et regardez sur la miniature c'est des panini je pense qu'il a dû juger le, le croque monsieur avec ce petit fromage là ça va être ça alors Oh my! Thanks! And have fun! Salut tout le monde, c'est Mario. I don't feel so good. Salut Hey Guys I wanna tell you really something for all virgin because you are not subscribed to dark souls reach it in channel my alsick and cock up the motherfucking son of a bitch bonjour bonsoir salut c'est sezouik et aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc euh, voilà, je tiens à vous remercier à tous les gens qui, qui me souhaitent déjà joyeux anniversaire en avance, euh, ou en retard, ou après cette vidéo. Voilà, et en tout cas, je remercie à, aux meilleurs amis que j'ai eus euh, pendant plusieurs années. Et maintenant, la question la plus importante, par qui je vais devoir comme. So we finally meet. Ouf! Wow! <rire> This is. Okie Là-bas. Oh là, -bas. Ouais. Oula, fais gaffe! C'est bon, je me suis pas fait fort. On a encore bien. eu de la chance! <rire> AHHHH! C'est la dent de Maria Moi, je suis jamais allé à Meeting Room, il y a une mission qu'il faut que je fasse là-bas en plus, donc... qui euh... c'est, ce moi Je C'est moi, Hugo, X0. Le, le mec qui a un visage. Ça, ça sort je porte contre-plainte pour manque d'humour, jalousie et incitation à faire un buzz pour faire un drama à euros chez Lidl. Non mais merci du coup, pour le RT ça fait plaisir. Moi pour l'instant je suis toujours coincé au tutoriel. Mais le digipad je t'ai dit à la sortie du camion. Bah oui mais je suis coincé du camion, il y a un, co enfin, y a, y a un code à mettre. Ah d'accord, il fallait et juste il... que je l'ouvre. <rire> <Putain, rire> je me dis mais sortez-moi de là s'il oh, vous frère, plaît. Oh le pauvre Hugo. Voilà le super carton. Je suis bugué, ça est Je vais tout casser. Pathétique. Et bonjour Twitter. Aujourd'hui, pour changer un peu, j'ai essayé de faire mon premier unboxing fan mail en lisant la première lettre. Je sais pas c'est quoi comme lettre, mais je pense que ça peut être aussi que ce soit une lettre pour ma licence. Enfin, ça serait génial ça. Allez, je vais faire ça tout de suite. Alors... Chers membres PsychoCorp, je t'envoie cette lettre par le bias de mon transport, Bloop le gueux. Elle a pour but de te remercier de ta fidélité de Saint-Zin à mon stream et à mon univers. Sanaf Piscop. Ça doit être un langage HTML. Voici quelques exclusivités. Pour finir, je te dis un grand merci pour ton soutien. Tu mérites ta place parmi tous les membres PsychoCorp. Nous sommes une grande famille, ce n'est que le début d'une aventure complètement baisée du crâne. Chaussure qui explose, signé PsychoCorp. Du coup, je me suis trompé de licence ou. Euh... All right, here I come.